Donc merci Anne de, de, de venir aujourd'hui. Euh, je suis très heureux d'accueillir Anne et, et, et de rencontrer donc Air France. Euh, je pense que l'avantage de cette entreprise, c'est que vous avez tous au moins une expérience et quelque chose à partager avec Air France. Et euh, c'est ce qu'on voulait pouvoir parcourir ensemble aujourd'hui. Juste pour très rapidement, peut être un petit descriptif d'Air France, si pour ceux les quelques uniques qui ne sauraient pas, donc, euh, donc Air France, aujourd'hui, c'est 41, 41 000 personnes, dont 12 000 navigants. Euh, je comprends d'ailleurs que c'est le premier employeur dîle de france euh, Donc euh, voilà, c'était une, une, une surprise pour moi. Je n'avais pas, ce, pas privé, ça en tête. Privé, privé, privé bien sûr. Euh, voilà, 300 avions et trois métiers, euh, donc passagers, le fret et la maintenance aéronautique. Euh, Air France étant un des gros acteurs de la maintenance aéronautique. Euh, voilà, et les chiffres étant pour, pour Air France KLM cette fois-ci, euh, donc euh, près de 26 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires en 2018 et 101 millions de, de passagers transportés. Euh, voilà, avec une, une actualité, donc avec l'arrivée de, de, de Ben Smith en septembre 2018. Euh, voilà, et, et, et donc euh, votre, euh, votre nomination, euh, c'était l'occasion aujourd'hui donc de, de traverser les, les, les révolutions du transport euh, aérien peut-être selon trois, trois axes que j'ai noté, à la fois euh, l'augmentation euh, forte de la pression concurrentielle avec les low cost, les compagnies euh, du golf et puis aussi les consolidations euh, en cours. Euh, une deuxième, euh, un deuxième axe euh, qui est euh, évidemment le, le digital ou l'expérience client euh, qui aujourd'hui euh, transforme complètement votre relation avec les clients au quotidien. Et puis euh, un, un dernier axe que, que Pierre m'interdirait de ne pas citer qui, qui est évidemment celui de l'environnement euh, et donc nous reviendrons sur ce, sur ce troisième point. Après euh, voilà il était peut-être utile rapidement de, de, de, de parcourir euh, votre, votre expérience chez Air France puisqu'elle est euh, assez, euh, assez longue et unique. Euh, donc j'ai compris que vous étiez arrivé euh, au sein d'air inter hein, ça, ça dira pour certains euh, devenu donc euh, donc air france à la fois euh, euh, sur les, les, les enjeux euh, de, déjà de la relation client euh, mais également des opérations en particulier à, à particulier à roissy avant de rentrer en 2013 euh, au comex d'air france pour prendre euh, donc euh, le sujet de, de, la, de la relation client et du digital et puis euh, d'intégrer et de prendre la direction générale d'Air France. Euh, voilà. C'est à ce titre que, que nous partageons aujourd'hui. Euh, et, et avant de, de rentrer peut-être dans les, dans les enjeux d'Air France, euh, à l'heure de, de, des milléniums, c'est de, de cette génération Y qui, qui prône le fait de changer régulièrement d'entreprise, j'ai noté que vous étiez chez Air France depuis 27 ans et, et, et donc ça me semblait intéressant de peut-être savoir quel ADN de l'entreprise vous avez capturé au cours de ces longues années et, et de ces très nombreuses expériences. Alors effectivement, 27 ans, ça peut paraître un peu aberrant dans un monde où, où on zappe et où on change, où, est, où on entend que les millennials changent, même si chez Air France, ils ne changent pas beaucoup. Euh, je crois qu'en fait, le transport aérien... C'est un, un, une industrie où euh, on peut trouver des anciennetés très importantes et dans tous les métiers. Euh, déjà parce qu'on a des métiers hyper variés. Vous l'avez cité, on peut faire de la maintenance, on peut faire des opérations sol, on peut travailler avec les équipages, euh, on peut faire du cargo. Donc on a une variété de palettes qui fait qu'on s'ennuie déjà peu. Euh, en plus, on est, euh, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, temps réel, donc on a sa dose de suspense et d'adrénaline, puisque l'aérien est souvent euh, impacté. Quand j'écoute la radio le matin, je sais que je vais avoir au moins un impact pour Air France euh, et du coup, ben, on est toujours euh, connecté euh, et donc. Quand vous regardez, en fait, euh, que ce soit euh, les personnels euh, et les dirigeants des compagnies aériennes, souvent, ce ne sont pas des gens qui sont rentrés il y a deux ans. On peut trouver des exceptions, mais très peu. Euh, après, ce qui, ce, qui me, moi, ce qui me fait vibrer à Air France, c'est quand on va euh, rencontrer euh, l'ensemble des, des personnels Air France sur le terrain. Ils ont un attachement à la marque Air France qui est, à mon sens, assez euh, unique. Euh, ils ont toujours beaucoup d'émotions quand ils voient une dérive euh, tricolore passer dans le ciel, euh, on le voit dans des moments de crise comme au quotidien, ils ont beaucoup de fierté euh, de voir cette marque Air France en France et à l'étranger. Donc euh, bah, tout ça fait que bah, moi aussi quand j'arrive à Roissy en voiture, et que j'ai un 3.20 ou un 7.77 ou un 3.80, ça c'est toujours beaucoup plus impressionnant, qui passe juste au-dessus de ma tête, puisque j'arrive à côté des pistes, bah, ça me fait vibrer, et puis je me dis que je ne suis pas là 27 ans après par hasard. Et donc, et donc cet ADN finalement très fort, euh, peut-être euh, à la fois qui, qui est source, source d'agilité ou pas, mais pour adresser euh, finalement ces révolutions à la fois concurrentielles et technologiques, qu'on a évoquées euh, très rapidement... Vous Alors, euh, effectivement, le, je crois que le transport aérien, il n'est pas aujourd'hui euh, en pleine transformation. Il a plutôt été en constante évolution depuis assez longtemps. Et je pense que c'est un des secteurs où le sujet de la concurrence et le sujet de la technologie ont impacté depuis euh, 20 ans, en fait, voire plus de 20 ans. Donc, euh, effectivement, dans les années 90, le ciel s'est libéralisé et on a vu des concurrences, et en particulier la concurrence des low cost se développer très fortement dans les années 2000, et puis on a eu effectivement l'arrivée de compagnies Digital Natives qui font que les entreprises un peu, qui ont beaucoup d'histoire comme nous, 85 ans d'histoire pour Air France, ont dû s'adapter très très vite à ces nouveaux modèles. Les mouvements de fond, je les classerai en trois catégories, il y a effectivement la concurrence, alors elle est... Elle peut être différente. En Europe, on n'est pas un transport aérien encore très consolidé, contrairement aux états unis où il y a quatre grands acteurs je dire, qui se partagent le marché. Mais ça a été fait auparavant. Nous, on a encore une multitude de, de, de compagnies. La concurrence, elle fait rage. Hein. Vous avez régulièrement des compagnies qui sont en faillite, ce qui veut bien dire qu'il y a une vraie pression. Et puis ça dépend des secteurs sur le domestique. Moi, je suis rentrée à Air Inter, donc marché domestique. Euh, très clairement, euh, sur le domestique, c'est le TGV qui redessine la carte de la France, qui la rétrécit et donc qui prend des parts de marché de manière, je dirais, euh, un peu automatique. Sur l'Europe, ce sont les low cost qui ont finalement... Dont euh, le business model s'est progressivement imposé pour des voyages point à point et donc qui nous challenge également. Et à l'international, on a des acteurs un peu différents que sont les compagnies du Golfe, que sont euh, Turkish Airlines, par exemple. qui sont des acteurs qui sont très poussés par leurs états. Hein, C'est vraiment une politique et... Euh, très abouti hein, de tourisme d'inclusion de, de driver du business d'aller chercher effectivement le marché européen pour euh, pour l'amener sur le Golfe et donc tout ça effectivement ça génère euh, pas mal de pression côté technologie je vous l'ai dit euh, les low cost sont arrivés en, en, en ayant un univers 100% digital tous les réservations sur internet tout le parcours au sol sur des apps et donc il y a à peu près euh, 15 ans nous aussi, on a totalement digitalisé euh, notre euh, customer experience, notre parcours à aéroport, et on continue à le faire. Aujourd'hui, je dirais que l'enjeu, c'est plus tellement la digitalisation. On poursuit, mais c'est un peu derrière nous. Il euh, y a encore la biométrie faciale qu'on doit intégrer pour, euh, je dirais, être encore plus fluide. Mais l'enjeu, c'est vraiment l'utilisation des masses de données que peuvent générer des compagnies aériennes comme Air France. Et donc, ces masses de données, comment on les... On les comment on, on les utilise au niveau du big data pour en tirer le maximum de valeur, pour améliorer l'expérience client, pour personnaliser l'offre, pour euh, développer de la maintenance prédictive, par, euh, par exemple. Donc on développe des, des, des grosses solutions comme, comme acteur du MRO. Donc voilà. Et puis euh, le dernier euh, enjeu euh, qui euh, challenge ce que nous sommes, euh, vous l'avez dit, c'est euh, le sujet du développement durable. Il euh, y a un débat qui est monté en flèche dans les médias on ne s'attendait pas à une telle euh, pression. Peut-être qu'on n'y était pas suffisamment préparé. Vous... On fait beaucoup de choses euh, depuis longtemps. On n'en parlait pas. Et effectivement, on, euh, on a été confronté à cette euh, montée en puissance du débat. Et euh, je pourrais on vous dire tout ce qu'on fait. Ouais. On y reviendra. Très bien. Et je ne serais pas négligé si je ne revenais pas pour mettre au cœur du sujet euh, l'expérience client. Oui. Euh, quels sont les, les... Comment vous a capturé finalement au, au travers de la data, probablement aussi, mais ces enjeux de l'expérience client et, et, et, et vos priorités aujourd'hui Alors la question pour une entreprise, c'est toujours comment elle se différencie. Euh, on peut se différencier sur le prix, mais nous, on n'est pas une low cost. On peut se différencier sur la qualité du produit. Et effectivement, on monte notre produit au meilleur niveau de l'industrie, mais d'autres proposent aussi des produits en cabine qui sont, qui sont aboutis. Au sol, on n'est pas propriétaire de nos infrastructures, donc on travaille avec les aéroports, mais on doit composer finalement avec l'existant. Et donc la différenciation qu'on a pu choisir, c'est le, le, la relation de service. Donc on a démarré... Alors évidemment, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les basiques. Et les basiques, ils changent tout le temps, hein. donc il faut que le parcours sol soit fluide, que votre cabine vous offriez à vos clients business un lit plat pour qu'ils puissent arriver totalement reposés pour leur réunion à 8 heures. Les basiques, aujourd'hui, les nouveaux incontournables, c'est le Wi-Fi à bord. Donc on est en train de déployer le Wi-Fi sur tous nos avions parce qu'on considère que déjà aujourd'hui, certains clients, s'il n'y a pas le Wi-Fi à bord, ils vont pouvoir euh, préférer un concurrent. Donc les basiques, c'est extrêmement important. Après, une fois que vous avez acquis vos basiques, euh, la différenciation, elle va se faire sur la relation de service on a lancé en 2011 un programme de relations attentionnées. Donc 2011, ça fait huit ans. Et ce programme-là, des formations, des séminaires, l'engagement des équipes, il commence vraiment à porter ses fruits depuis deux ans. Et depuis deux ans, moi, j'ai des clients qui viennent me dire il s'est passé quelque chose chez Air France. Les équipages viennent nous parler. Il y a une proximité qu'on ne trouve pas dans d'autres compagnies. Et puis, ils viennent de me parler de mes problèmes, de mes besoins et pas de celui du voisin. Et en fait, ce, ce programme de relations attentionnées, il s'est vraiment développé parce que le digital a permis de nourrir cette relation de service. Alors comment On a doté d'iPad tous euh, nos personnels front-line, que ce soit dans les aéroports ou dans les avions. Euh, ce qui fait que finalement, ils, ils, ils transportent, ils ont toujours avec eux la, la vision 360 de nos clients. Et euh, je dirais, ils peuvent agir, ils peuvent dialoguer avec nos clients en les connaissant euh, connaissant leur trajet favori, les derniers aléas qu'ils ont subis, euh, pourquoi ils voyagent parfois. Donc euh, pour illustrer ça, pour vous, vous, vous donner une idée de l'émotion justement que ça peut générer, euh, un client qui va appeler un téléconseiller pour faire une réservation, il va lui dire euh, « alors euh, je veux cette destination et ce vol parce qu'il y a 20 ans, euh, c'était mon voyage de noces et je l'ai fait sur cette destination à cette heure-là ». Euh, le conseiller va pouvoir euh, annoter le dossier et l'équipage quand il prépare son vol il va voir effectivement qu'il y a euh, une petite note et il va accueillir euh, le couple avec évidemment du champagne, un petit cadeau, des attentions et ça génère beaucoup d'émotions on a beaucoup d'histoires donc les équipages, les postent sur euh, les réseaux sociaux internes et ça génère beaucoup d'engagement puis après on a des histoires plus classiques quand on a un aléa, un client a un aléa sur son vol allé il prend une correspondance à Roissy. L'équipage peut signaler cet aléa et donc sur le vol de correspondance, on ira pour un client business, par exemple, lui faire goûter toute la cave des 20 premières et lui signaler qu'on est au courant, qu'il a vécu une chose un peu délicate et on est là pour compenser. Alors c'était le sujet de notre workshop pour Niji ce matin, du design thinking au design feeling. Donc Vous parliez beaucoup d'émotions oui. et donc effectivement, quelles sont les grandes actions d'Air France peut-être sur le dans le domaine de l'émotion pour inscrire la marque et la fidélité Alors, ben, en fait, euh, euh, depuis 2011, qu'on travaille à ce programme de relations attentionnées, la logique, c'est que quand on délivre parfaitement un produit, ce que doit faire effectivement une compagnie aérienne, ce qui n'est pas toujours possible, parce qu'on est, euh, est soumis à de multiples aléas dans le transport aérien, mais même si l'exécution est parfaite, la customer satisfaction, elle sera bonne, mais l'expérience ne va pas s'inscrire dans la mémoire du client. Et donc, euh, pour créer de l'attachement à une marque, pour qu'Air France, ça parle de manière positive, euh, quand vous voyez Air France, que voilà, ça vous génère une émotion positive, euh, il faut euh, générer de l'émotion. Et donc, ce programme de relations attentionnées, on l'a construit autour de cinq valeurs. Donc, tout le monde les connaît par cœur dans la compagnie c'est euh, valoriser, si je me trompe du coup, <rire> avoir le sens du détail, personnaliser, oser et euh, porter attention. Euh, et l'idée, c'est que euh, dans, dans, dans tout le parcours client, on a des moments clés, des moments de vérité, dans lesquels on demande aux collaborateurs, et ils se sont vraiment pris au jeu, d'exprimer une des valeurs, euh, pour pouvoir effectivement créer ce lien, euh, cette mémoire et cet attachement à la marque Air France. Alors la valeur qu'ils préfèrent, c'est « oser ». Parce qu'évidemment, euh, libérer les initiatives, c'est quand même ce qu'on qu a le plus envie de vivre. Euh, mais effectivement, c'est très efficace. Et au niveau du, du design thinking, euh, puisque là, on parlait effectivement d'émotion, euh, on, euh, on, on a commencé à vraiment euh, redessiner à la fois notre expérience client, mais aussi nos process internes euh, avec nos collaborateurs, ceux qui vivent la relation client et les process sur le terrain parfois avec des clients, dans des groupes de travail avec les clients, de manière à vraiment se mettre à la place de celui qui, effectivement, est dans le process. Et donc, sans silo, en transversalité. Pour ça, on a créé une Digital Factory, qui, euh, depuis fin 2017, qui a déjà porté une vingtaine de projets. Et ce qui est euh, pas étonnant, mais ce qui est vraiment très efficace, et qui, qui amène beaucoup de valeur, c'est que, finalement, un projet qui sort de la Digital Factory, comme il a été fait avec... Euh, les personnels qui sont impactés, pensés par eux et pour eux, ben la conduite du changement, elle est quasiment inexistante. Donc vous passez à l'échelle de manière, je dirais, très rapide. Et donc avec, on parlait, une organisation autour de la data, peut-être un peu spécifique en, en interne, ou euh, comment vous avez remis finalement la connaissance client au, au cœur de vos enjeux Alors effectivement, le, le, la data client, elle était... Euh, chaque, chacune direction avait un bout des data clients. Euh, et ce qui nous manquait, c'était évidemment la, la vision 360. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'en 2015, on a nommé, euh, comme beaucoup, hein, un « Chief euh, Customer Data Officer », dont le rôle a été d'orchestrer, euh, de créer cette base de données euh, clients et de la mettre à disposition de tous dans l'entreprise. Donc ça est vraiment, c'est l'exemple que je vous donnais, ça a, changé, euh, ça a changé le rapport, la relation de service. Je ne crois pas qu'on aurait cette émotion dans la relation de service si on n'avait pas ces données-là pour la nourrir. Euh, les personnels ne montent plus jamais à bord, on ne viennent plus au travail sans leur iPad, parce qu'ils y trouvent tout ce qui va faire la valeur de leur relation avec le client. Ils ont du reward aussi, parce que les clients adorent ça. Donc quand vous... Quand vous faites votre travail et que vous avez du feedback positif immédiat, ça vous encourage à toujours plus en faire, donc ça marche vraiment très bien. Euh, J'ai plein d'anecdotes, euh, euh, ça permet d'avoir une vraie continuité. Euh, une cliente qui était inquiète parce que son vol pour papette, euh, elle ratait les résultats du bac de son fils. Donc elle était vraiment, mais on n'avait que ce vol qui était disponible. Euh, ben, toujours pareil, l'agent de réservation a signalé l'équipage qui s'est débrouillé. Donc, après, c'est toute la chaîne qui s'est mise en, en, en branle, hein, puisque pour aller chercher les résultats du bac de son fils, ce n'est pas l'équipage qui est allé euh, tout seul dans l'avion. Mais l'équipage a, a pu faire la surprise à, à, à la maman d'aller dire, ben voilà, votre fils, il a eu son bac avec telle mention. Et ça, bah, c'est un peu unique, vous vous en souvenez bon, J'attends quelques résultats du bac, justement. Donc, ah. euh, je sais pas, je prendrai peut-être l'avion pour savoir au cas où. Euh, très bien. Et, et, et donc, pour, pour revenir peut-être au sujet, plus, euh, qui sont d'ailleurs un mix d'innovation et, et, et d'écologie, euh, puisque probablement la réponse est au travers de l'innovation, euh, en ce moment, une grande tendance, donc vous l'avez évoqué très rapidement, euh, un peu rapide, un peu un espèce de pic de concentration autour de l'aérien, sur le sujet de l'écologie, euh, venu entre autres des pays du Nord, avec euh, Flaxcim, euh, cette espèce de honte de, de l'avion euh, qui a été euh, un peu euh, mis en avant de manière euh, très fortement médiatique, euh, et, et, et, et finalement des actions depuis très longtemps euh, lancées par l'aérien. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez peut-être euh partager Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé vite. Hein, euh, euh, je crois que... Euh, ce qui nous a surpris, euh, c'est que finalement, et je, je développerai un peu, on est une des industries qui, qui sont vraiment organisées par rapport euh, à notre impact, notre empreinte euh, écologique, environnementale. Depuis, euh, depuis longtemps, hein, depuis 1996, on a euh, chez Air France une direction du développement durable, ça ne pas tout à fait comme ça au début, et on a des plans d'action, euh, je dirais, euh, systématiques. Ce qui, pour nous, euh, dire que, L'aérien, c'est une honte. Ça ne correspond vraiment pas aux valeurs qu'on souhaite euh, diffuser. La raison d'être d'une compagnie aérienne, c'est de créer du lien. Donc, de créer du lien entre les cultures, de créer des liens entre les pays, euh, de créer du lien entre les personnes. Et dans un monde où euh, on sent de plus en plus de repli sur soi, d'isolationnisme, de, de, je pense que le rôle des compagnies aériennes est absolument essentiel. Et que, il, voilà, il faut pas... Donc, on a ça en nous. Euh, on a aussi le fait que euh, comme je vous le disais on a engagé des plans d'action depuis longtemps depuis 14 ans on est la seule compagnie européenne au niveau du, euh, du classement classement Jones euh, Sustainability Index euh, on est à la première place européenne euh, et ça récapitule je dirais toutes les actions que nous prenons pour limiter nos compensations euh, qui sont nombreuses je, je pourrais vous les décrire plus en détail après mais par exemple, sur les liaisons européennes, nous compensons 50% du CO2 que nous émettons. Donc 50%, je veux dire, toutes les industries ne sont pas engagées à ce point. Euh, au niveau mondial, euh, on s'est engagé dans un accord volontaire euh, qui va finalement s'imposer d'ici 2025 à l'ensemble des pays et des compagnies aériennes et qui représente... Des sommes importantes hein, pour le groupe Air France-KLM. Euh, je dirais l'engagement le, le, que nous avons de, de donc ça correspond à des taxes, sauf que c'est redirigé vers des projets environnementaux. Donc c'est fléché vers des projets qui vont dans le bon sens au niveau du développement durable. Et c'est un impact de 100 à 150 millions d'euros à cet horizon. Donc ce sont on a 40 millions d'euros aujourd'hui de taxes sur les vols européens. Donc quand on entend parler de nouvelles taxes on est un peu surpris, euh, bien sûr, qu'il faut réorienter euh, le transport aérien vers plus de durable. On a fourni quelques preuves. En 2011, on s'était engagé à réduire de 20% nos émissions par passager kilomètre d'ici à 2020. Et cette ambition, elle a été réalisée en 2018. Donc maintenant, on est en train de réécrire la feuille de route. Le transport aérien en tant qu'industrie s'est engagé à diviser par deux ses émissions d'ici euh, 2050. Euh, évidemment, il faut trouver les moyens euh, de le faire. Euh, on a, alors, des moyens. Il faudra des moyens un peu disruptifs. Euh, dans les moyens qui sont, je dirais, accessibles aujourd'hui, au-delà des plans d'action que je pourrais vous détailler euh, qu'on mène chez Air France, on a le biofuel. Le biofuel durable. Euh, le biofuel durable, c'est une. Euh, enfin, on peut aujourd'hui incorporer du biofuel dans euh, le kérosène des avions et tout biofuel incorporé réduit de 80% à proportion de son incorporation les émissions de CO2. Donc, c'est excessivement efficace. Le sujet que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de filière de biofuel durable développée en France. Donc, nous pensons que des actions d'incitation à la création de cette filière seraient extrêmement efficaces pour réduire, je dirais de manière encore plus drastique, le, euh, les émissions du transport aérien. Évidemment, il y a aussi la recherche sur l'avion électrique qu'il faut encourager. Euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, donc nous, on, a un, euh, on maintient des avions d'école à deux places euh, électriques. Il bon, faut toujours commencer par quelque chose. Euh, on sait que des avions de 10 à 12 places vont être disponibles euh, dans les prochaines années. Euh, en revanche, imaginez aujourd'hui un avion à 50 places compte tenu du poids, du volume des batteries, euh, c'est quelque chose qui s'imagine Évidemment, on peut toujours se tromper et on peut toujours espérer une innovation disruptive, mais euh, c'est quelque chose qu'on imagine en 2040, 2050. Donc ça peut répondre à, je dirais, euh, un transport régional durable. En revanche, un 320 ou un 737 avec euh, 170 passagers à bord, ce n'est aujourd'hui physiquement euh, pas atteignable avec les technologies à notre disposition. Peu imaginable. Et donc euh, finalement du Bourget par exemple qui vient de se finir, euh, Air France a retenu peut-être des initiatives, des innovations que vous allez intégrer Alors euh, euh, le biofuel, hein, mm -hmm. je pense que ça a été un des sujets euh, importants qui ont été évoqués euh, au Bourget. Et puis après on a euh, je dirais euh, échangé avec euh, les différents acteurs sur tous nos plans d'action mais qui sont des plans d'action qu'on développe progressivement tous les jours. Le premier plan d'action, c'est renouveler sa flotte. Euh, clairement, un avion de nouvelle génération, il émet et il consomme en fuel 20, 20 à 25% de moins que l'avion qu'il remplace. Donc on vient de recevoir notre 9e 787, on va recevoir notre premier Airbus 350, ça va être un cœur de flotte pour nous, on va avoir entre 20 et 28 appareils, donc c'est extrêmement important. Et donc, avoir la, les marges suffisantes pour pouvoir financer ce renouvellement de flotte, c'est finalement, avec le biofuel, un des plans d'action les plus efficaces que nous ayons à disposition. Mais on ne fait pas que ça. Euh, nos pilotes, euh, bah, de la même façon que vous, quand vous conduisez une voiture, j'imagine que vous regardez votre consommation et que les constructeurs travaillent dessus. Euh, nous, on demande à nos pilotes d'éco-piloter, euh, donc de préparer leur trajectoire pour économiser un maximum de fuel, d'aller demander les trajectoires les plus directes, de quand ils ont atterri, de pouvoir euh, rouler en coupant un moteur, parce que ça économise immédiatement euh, de la consommation. La data est importante là-dedans, puisque euh, pour calculer les trajectoires les plus optimales en consommation, on travaille avec des start-up qui proposent des solutions déjà très abouties, et qui génèrent effectivement des, des, des baisses de consommation très importantes. Donc vous voyez l'éco-pilotage au sol, l'électrification euh, euh, de tous, tous les, les moteurs de nos engins de piste. Déjà 50% sont électriques et on continue à remplacer nos moteurs thermiques, même euh, nos anciens, par des moteurs euh, électriques. Donc toutes ces actions vont effectivement enrichir notre feuille de route euh, et on n'agit pas que sur la consommation et sur la réduction des émissions. On a aussi le sujet du plastique qui est... Euh, extrêmement aussi euh, une préoccupation que nous avons tous en tant que citoyens. Euh, nous avons pris la décision euh, tout récemment de remplacer euh, la majorité de nos plastiques à usage unique. Donc, les gobelets plastiques, donc temps, si vous prenez un long courrier, vous, vous, vous utilisez 7 gobelets plastiques. Donc, c'est assez énorme quand vous multipliez par les 101 millions de, de clients que vous avez cités. Les couverts en plastique, euh, les euh, agitateurs, c'est des petites choses, mais c'est 1300 tonnes de plastique à usage unique par an que nous allons supprimer d'ici à fin 2019. Donc, vous voyez, on essaie de s'engager sur tous les domaines. Très bien, merci beaucoup. Et, je ne sais pas si Pierre avait euh, quelques questions... Hein. Non, ben je voulais vous remercier encore. Alors, on a un, un intervenant surprise qui est Martin Jagelin, qui est là, euh, et puis après, qui parlera d'une minute trente et qui, après, après, on déjeunera. Je voulais simplement remercier merci Madame vous. Rigal vraiment, d'avoir accepté d'intervertir comme ça son agenda et, et trois jours avant. Voilà, et merci à Jérémy et merci à Niji. Merci Pierre. Merci. merci.